Merci à Océanopolis de nous recevoir dans ce splendide amphithéâtre. Merci aussi à l'UBO d'organiser cette semaine sur le cerveau. Donc Dans ce cadre-là, je... Euh, ben, J'ai le plaisir de vous parler un petit peu de mon expérience en tant qu'ORL dans un hôpital maritime, hein. mon expérience de la prise en charge des marins euh, gênés par le mal de mer. Euh, je me suis intéressé à ce sujet depuis une vingtaine d'années et je vous propose de vous présenter mon expérience. Euh, J'articulerai mon propos en trois parties. D'abord, dans un premier temps, euh, peut être resituer le mal de mer euh, parmi tous les maux de transport, toutes les cinétoses. Et puis ensuite, euh, il y a un chapitre que je crois important sur le mécanisme du mal de mer. Pourquoi on est malade en mer? Euh, et finalement, euh, on va essayer de faire ça avec des mots simples, mais c'est important pour comprendre ce qu'on va proposer et ce qui peut être proposé au niveau du traitement. Voilà, donc euh, on peut peut être commencer. Euh, Est-ce que ah, Je crois qu'on a débranché le... Je vais essayer de remettre. Voilà, c'est bon, ça va aller. Voilà, donc un petit mot de sémantique pour rappeler que le monopathie hein, qui désigne le mal de mer vient du grec nos, qui veut dire barque. En fait, hein, donc on comprend tout de suite à quoi on a affaire. Euh, la définition, eh bien, il s'agit d'une crise de type intoxication hein, avec des manifestations digestives essentiellement d'intensité variable et habituellement induit par des sollicitations résultant d'un déplacement à bord d'un véhicule marin. Alors, ça fait partie, comme je l'ai dit tout à l'heure, de la grande famille des maux de transport ou cinétose, hein, qualifiée par les anglo-saxons de motion sickness ou maladie du mouvement. Alors, c'est une maladie vieille comme le monde. Hein, déjà 400 ans avant Jésus-Christ, Hippocrate écrit euh, « La navigation démontre que le mouvement détraque le corps hein. ». Dans l'Antiquité, que ce soit l'Antiquité grecque ou romaine, on a des allusions assez fréquentes au mal de mer, hein, que ce soit dans l'Odyssée ou même dans, dans, dans l'histoire romaine. Hein, notamment, bon, il y a l'histoire de Cicéron hein, qui, aurait, euh, qui aurait eu la possibilité, semble-t-il, de fuir les armées d'Antoine et qui souffrait du mal de mer, qui a préféré euh, retourner à terre et affronter et finalement euh, euh, mourir sous les armes d'Antoine plutôt que de, que de s'échapper par la mer. Alors, est-ce que c'est vrai euh, C'est peut-être un peu romancé, mais c'est ce qui est dit. Euh, dans l'histoire, de grands marins ont été malades, comme vous le savez, hein, que ce soit Nelson chez les Anglais ou duguet chez les Français. Enfin, les expéditions militaires ont souvent euh, été euh, euh, en partie gênées par ce problème du mal de mer. Hein. L'expédition en Algérie en 1830, la traversée de la Méditerranée a duré trois semaines du fait de conditions météo particulièrement difficiles. On a été obligé de faire escale aux Baléares pour euh, permettre aux 30 000 euh, soldats du corps expéditionnaire de récupérer avant de débarquer en Algérie. Quelques temps plus tard, la campagne de Crimée a nécessité l'envoi d'une euh, cavalerie importante et il y a eu beaucoup de pertes au niveau du transport des chevaux. Le cheval... A un estomac dit en cravate, il n'a pas la possibilité de vomir et donc il y a des ruptures digestives importantes. Et il y a eu des pertes importantes au niveau des, de la cavalerie, des, des chevaux, à cause de, des, des conditions météo. Donc on a, on a conçu, après cette campagne de Crimée, des bateaux écuries pour transporter les chevaux dans de meilleures conditions. Alors le, le, le 19e siècle va voir l'essor du transport maritime. Et un certain nombre de propositions vont être faites pour essayer de soulager les marins, les, les passagers. On peut, on peut évoquer le navire à salon suspendu de Besmer. Besmer était un riche industriel anglais qui souffrait du mal de mer et qui avait régulièrement besoin de traverser la Manche. Il avait conçu donc, euh, ce, ce, ce, bateau monté, ce, ce salon monté sur Cardan, euh, qui semblait relativement euh, apaisant pour son problème de cinétose, mais qui était particulièrement euh, difficile à manœuvrer et euh, à diriger. Et après s'être fracassé deux fois euh, sur les quais de Calais, euh, le, le bateau a été abandonné. Euh, à la même époque, euh, l'amiral Popov, qui dirigeait la flotte russe, avaient conçu des bateaux ronds pour améliorer la stabilité des bateaux et ainsi permettre des tirs d'artillerie plus, plus efficaces. En fait, il y avait des reculs des pièces, euh, d'artillerie qui faisaient que le bateau bougeait pas mal. Sur ce concept, on a on a, on a, mis en, on a, on a construit. Un yacht pour la famille impériale, euh, la tsarine souffrant du mal de mer. Le bateau a été construit en Écosse et euh, il, a traversé, il, a, il a traversé le golfe de Gascogne pour, euh, en direction de la mer Noire. Et lors de cette traversée, il a essuyé une tempête. La coque s'est fendue. Il a été obligé de rester euh, plus, de, plus de six mois euh, en réparation dans les ports espagnols. Ça a été un peu la risée de toute la, la presse européenne de l'époque pour finalement, lorsqu'il est arrivé en mer Noire, ne servir qu'une fois et être désarmé. Alors le, le tournant dans la prise en charge, ça va être le XXe siècle, hein, avec notamment le, le deuxième conflit mondial, qui va avoir un nombre considérable de, marins, de, de soldats transportés par voie maritime. Euh, on considère que lors du débarquement de Normandie, euh, un tiers des effectifs va être inopérationnel du fait du mal de mer. Et on va commencer à s'intéresser aux traitements médicaux avec notamment les amphétamines et un certain nombre de produits qu'on a abandonnés depuis. Hein, de nos jours, le développement industriel et la société de loisirs vont rendre encore plus prégnant ce problème des cinétoses. Alors, sur le plan épidémiologique, c'est une affection qui n'est pas très facile à étudier parce que, comme vous le savez, elle va varier. D'abord, suivant l'état de la mer. Quand la mer est déchaînée, on peut considérer que pratiquement tout le monde va être malade. Ça va aussi varier suivant l'état du marin. Lors d'un naufrage, on a 60 à 80 de l'équipage qui va souffrir du mal de mer. Euh, bon, les, les femmes sont certainement plus sensibles que les hommes avec un ratio de 1,7 pour 1. Euh, le petit enfant en dessous de 3 ans sera euh, souvent pas malade, probablement parce que son, son, son oreille interne n'est pas totalement euh, finie, elle n'a elle, elle pas, pas fini de maturer. L'adolescent sera le plus malade parce qu'il va apprendre à gérer les conflits, il va les reconnaître, il va apprendre à les assumer. Et puis, avec l'âge, le mal de mer va s'atténuer, probablement parce qu'il y a un vieillissement de l'oreille interne et que donc cette, cette oreille sera moins facilement excitable par les stimulations résultant de la houle. Il y a aussi une légère préférence, une, une fréquence peut être plus importante, enfin légèrement plus importante, pour le mal de mer vis-à-vis -vis des Asiatiques par rapport aux marins d'origine caucasienne. C'est connu aussi. Alors, on va parler un petit peu, si vous voulez, maintenant de, de, de physiopathologie, de, de mécanisme du mal de mer. D'abord, un petit mot pour vous rappeler que l'équilibre va reposer sur trois types d'informations. D'abord, la vue. Avec ma, centrale, avec ma rétine centrale, je vais identifier un objet. Avec ma rétine périphérique, je vais la situer dans l'espace. Et c'est cette information de la rétine périphérique qui va être importante pour l'équilibre. La deuxième information, elle vient de l'oreille interne. On va la préciser tout à l'heure. L'oreille, en fait, c'est un accéléromètre et ça va me renseigner sur les variations de vitesse. Et puis, la troisième information dont on a peut être moins conscience, c'est ce qu'on appelle la proprioception ou la sensibilité profonde. C'est le fait que si je ferme les yeux, je sais exactement la position de ma main dans l'espace. Et ça, c'est possible grâce à des petits récepteurs neurosensoriels qui sont dans les extrémités des muscles, au niveau des tendons et dans les articulations. Alors, ces trois informations, elles arrivent au cerveau. Et il faut qu'elles aient une certaine cohérence pour que le cerveau commande aux muscles un tonus ou un déplacement. C'est tout l'apprentissage de, de l'enfant hein, qui va apprendre d'abord à tenir debout et puis ensuite à marcher en gérant ces trois informations. Alors, quand on est dans un mobile en mouvement, eh bien, il y a un conflit entre ces informations. Le conflit le plus simple, c'est sans doute celui qu'on a dans le train, le TGV. Le TGV roule à 300 km h vitesse constante. Donc, mon oreille n'est pas stimulée. Il n'y a pas d'accélération. Je n'ai pas d'information de déplacement avec mon oreille. Je suis assis dans un fauteuil, on peut considérer qu'il est immobile. Il y a un peu les trépidations du, du wagon, mais globalement, il ne bouge pas. Et c'est le défilement du paysage à travers la route, à travers la vitre, qui va me donner une idée du déplacement et qui va rentrer en conflit avec les autres informations. Le conflit majeur, c'est celui qu'on a en mer, avec une stimulation vestie de l'oreille interne complexe hein, liée au mouvement de la houle. Il y a des accélérations qui sont assez aléatoires et qui vont stimuler mon oreille interne, alors que ma vue et ma proprioception ne seront pas stimulées de la même façon. Alors, on va essayer d'expliquer un petit peu, de, de, de décortiquer la nature de cette stimulation euh, de mon oreille interne. Alors, quand, euh, en mer, les mouvements aléatoires du bateau, ils vont pouvoir se, euh, se décomposer selon trois axes. D'abord, un axe... Euh, longitudinal qui va être à l'origine du roulis, un axe transversal qui va être au, à l'origine du tangage et puis un axe vertical qui va être à l'origine des mouvements de piston. Alors, ces, ces, ces accélérations, elles vont être perçues par l'oreille interne. Je vous ai représenté une oreille interne ici. Donc, c'est la partie neurosensorielle de l'oreille. On est dans du, dans du, dans du tissu nerveux. Hein avec en avant la cochlée qui sert à l'audition et puis cette partie postérieure qui est l'accéléromètre vesti appelé vestibule. Alors Sans rentrer trop dans les détails, vous connaissez bien ces trois canaux semi-circulaires qui sont dans les trois plans de l'espace et dont le rôle va être de, de, de coder les accélérations angulaires. C'est à dire que quand je bouge ma tête, mon œil va bouger exactement du même angle pour éviter le flou visuel. À côté de ces trois accéléromètres euh, angulaires, il y a une partie ventrue qu'on appelle l'appareil autolithique, qui va être sensible aux accélérations linéaires, avec le sacule qui va être sensible aux accélérations horizontales et l'utricule qui va être sensible aux accélérations verticales. Euh, et finalement, on est prévu pour se déplacer sur un plan horizontal. Donc on on, le saccule est assez performant et très sensible et on arrive à coder facilement une accélération horizontale. On n'est pas prévu pour se déplacer dans le plan vertical et donc la perception d'une accélération verticale, elle est beaucoup plus euh, frustre et aléatoire. En fait, le seul intérêt en physiologie, dans l'état normal, hein, c'est de coder la force de gravité. Hein, qui, va nous, qui va réaliser finalement un fil à plomb qui va permettre d'établir l'équilibre, hein, un fil à plomb dans l'organisme, d'établir ce qu'on appelle la verticale subjective. C'est la capacité que j'ai à considérer que le bord d'un mur est bien vertical. Hein, comme ça, d'instinct, je vais en tirer l'horizontale à partir de cette verticale. Voilà. Donc, les mouvements de piston, pardon, les mouvements, euh, de piston euh, sont... Les mouvements verticaux sont difficiles à coder, ils sont extra-physiologiques. Cette stimulation en mer, de, de l'oreille en mer, elle va avoir trois caractéristiques. Elle va modifier le vecteur gravito inertiel, comme on vient de le dire. Hein. Ce fil à plomb qu'on a dans, dans, dans l'oreille dans il va être modifié par les mouvements du bateau. Elle se fait à fréquence basse inférieure à 0,3 Hz. On est malade à dos de chameau, on ne l'est pas à dos de cheval. Cette fréquence basse est importante. On va en parler tout à l'heure. Et puis, il y a un troisième élément, c'est l'effet coriolis physiologique qui n'a pas grand chose à voir avec l'effet coriolis physique. On va, on va détailler ces trois, euh, ces trois composantes. Alors Pour parler de la, euh, de, du vecteur gravito inertiel qui est modifié, je vous propose un petit film. Euh, c'est un bateau un petit peu à la remorque, un peu en, enfin en difficulté. Euh, je crois que c'est dans le rail d'Ouessant. Euh, donc, euh, pour, pour qu'on voit bien les mouvements du bateau, finalement, dans la houle, hein. Alors, on, on comprend bien que le, le, le vecteur gravito inertiel, il va être modifié dans sa direction par les mouvements de roulis, mais il va être également modifié dans son intensité. Avec ces phénomènes de pistons qui sont particulièrement désagréables hein, et qui vont entraîner des phénomènes d'hypergravité quand on monte dans la vague et surtout d'hypogravité quand on va descendre, qui vont entraîner finalement un lâcher prise de l'oreille interne par rapport aux autres entrées sensorielles. Hein. C'est un peu la même sensation que celle qu'on a dans un, euh, dans un ascenseur de gratte-ciel. Quand vous allez monter, vous êtes plaqué au sol. Hein? Et quand vous allez être en haut et que l'ascenseur descend, il y a une décélération au départ et il y a cette sensation de flottement hein, qui est un petit peu bizarre, qui se produit qu'une fois, mais euh, qui va se reproduire de façon cyclique en mer et qui va poser problème. Donc, euh, oui, donc euh, le, cette, euh, la, cette fonction vestibulaire, en fait, elle s'organise, cet accéléromètre, sa, son fonctionnement s'organise autour de la perception de la gravité. Et euh, cette, cette hypogravité va diminuer finalement le contrôle euh, que, que, de, du vecteur gravitationnel sur l'ensemble de l'activité du vestibule. Et ça va désorganiser complètement cet accéléromètre. Alors le deuxième élément, c'est cette fréquence basse. En fait, cette fréquence basse... Elle va, elle, va être, elle va être gênante à travers ce qu'on appelle le système de stockage de vitesse. C'est-à-dire le stockage de vitesse, si vous voulez, on peut le, on peut le comprendre finalement simplement euh, en s'imaginant sur un fauteuil rotatoire. Quand vous allez mettre en mouvement le fauteuil, il y a une accélération et vous allez avoir un vertige. À partir du moment où vous arrêtez le fauteuil, il n'y a plus d'accélération. Et pourtant, cette sensation vertigineuse, elle va perdurer euh, sur une latence de 30 secondes en général. Et ça, c'est important pour vous permettre de continuer à suivre une cible quand l'accélération se termine et que la cible va se déplacer à vitesse constante. Au bout de 30 secondes, le relais est pris par d'autres systèmes. Mais euh, voilà, cette latence pose problème parce que si la stimulation se reproduit alors que le phénomène précédent n'est pas terminé, eh bien on va avoir un télescopage d'informations qui va être particulièrement gênant. Le troisième élément, c'est ce qu'on appelle l'effet Coriolis. En effet, dans un bateau, on n'est jamais droit comme un I. On va être soumis au mouvement du bateau, mais on va se pencher pour aller chercher quelque chose dans un coffre, faire le point, vérifier une jauge à huile, faire la cuisine. Et ces mouvements de la tête par rapport au reste du corps vont encore amplifier le conflit sensoriel. C'est ce qu'on peut ressentir dans un manège. Lorsque le manège démarre, il y a une accélération, vous avez un vertige. Au bout d'un moment, si le manège tourne à vitesse constante, il n'y a plus d'accélération. Le vertige s'arrête puisque l'accéléromètre n'est plus stimulé. Vous modifiez votre position de la tête dans l'espace. Et à ce moment là, les canaux semi-circulaires sont modifiés par rapport à l'espace. Et ils vont être à nouveau stimulés dans cette nouvelle position et un nouveau vertige, un, un vertige va à nouveau apparaître. Alors tout ça pour dire que finalement, cette oreille interne, hein, le vestibule, la partie accéléromètre de l'oreille interne, je vous rappelle cette partie là, là hein, qui l'accéléromètre hein, est essentielle pour être malade en mer. Ça a été démontré dès le 19e siècle par James, hein, un Américain qui a, qui a, qui a mis sur, des bateaux, sur un bateau des personnes qui, avaient, qui étaient sourmuettes, qui avaient une agénésie, qui n'avaient pas d'oreille interne, qui avaient une malformation de l'oreille interne et une oreille interne non stimulable. Et il n'est jamais arrivé à les rendre malades. L'expérience a été refaite au début du XXe siècle, notamment par Quark, qui euh, a mis euh, des, euh, je crois que des cochons sur un bateau, il les a rendus malades, il les a débarqués, il a euh, détruit les oreilles internes de ces cochons, il les a remis sur les bateaux. Il n'est jamais arrivé à les rendre malades. Donc, on voit bien que la zone gâchette du mal de mer, c'est l'oreille interne et c'est la raison pour laquelle je vous en parle en tant qu'ORL. Alors, après, qu'en est-il des autres entrées sensorielles Eh bien, la vue, elle aura un rôle variable. Si je suis euh, en passerelle et que j'ai accès à la ligne d'horizon, cette ligne d'horizon va me permettre un ancrage visuel. Hein je vais avoir un point fixe qui va me permettre de freiner la stimulation vestibulaire. Parce qu'à faible fréquence, la vue prédomine chez l'homme sur le vestibule. Donc, je suis capable de freiner une excitation vestibulaire à partir d'un point fixe externe au bateau. Maintenant, si je suis euh, en cabine, je n'ai plus ce point fixe. Je vais avoir une certaine harmonie entre l'information visuelle et vestibulaire, puisque euh, le, les mouvements que je perçois visuellement du bateau sont en cohérence avec les accélérations que mon oreille perçoit, mais je n'ai plus la possibilité de me raccrocher à un point fixe extérieur. Je ne peux plus freiner mon mon, mon, ma, ma stimulation vestibulaire et donc je vais être plus gêné. Et si je suis dans, le, dans un bateau face à un écran radar ou un écran d'ordinateur, c'est encore pire parce que le point fixe que j'ai choisi, en fait, il n'est pas fixe hein, et je vais donc avoir une mauvaise information et je serai encore plus gêné. Hein. C'est la même chose que ce qu'on peut euh, retrouver quand on est dans une, dans une gare. Vous avez fait toute cette expérience. Mon train arrive doucement. Euh, bon, Je suis fils de cheminot, alors j'ai souvent pris le train, mais mon train arrive doucement. Il euh, y a un train à côté et finalement, euh, je ne sais plus si c'est mon train qui bouge ou, ou, ou celui qui est à côté, qui se déplace. On a du mal à savoir où est le point fixe. Alors. Pour ce qui est de la proprioception, de la perception des mouvements, notamment des mouvements du sol en mer, eh bien, c'est une information qui est toujours intéressante. Encore faut-il s'en servir. Là, on prend le cas du surfeur. Eh bien, le surfeur, il va se servir de, la, de sa planche pour percevoir le mouvement de la houle et finalement, il va aider à travers cette perception du mouvement, il va aider son, son oreille à mieux coder le message, l'accélération, le mouvement. On a pu dire que finalement, le vestibule, c'était l'appareil proprioceptif de la tête. Ça fonctionne, ça peut fonctionner très bien ensemble. Ce qu'il faut essayer de développer, c'est une stratégie ascendante. C'est c'est la stratégie du surfeur, c'est la stratégie du judoka. C'est à dire que ce sont des gens qui vont construire leur équilibre à partir de la perception du sol et qui vont établir leur équilibre à partir de cette perception. À la différence des gens qui vont avoir une stratégie descendante comme par exemple le danseur ou le patineur qui lui fait sa figure de rotation et va se rattraper après sa figure à un point fixe dans la salle, hein, un, un point fixe visuel qui va lui permettre de freiner son vestibule. Il vaut mieux avoir une stratégie euh, ascendante. Alors, ces informations neurosensorielles. Elles sont intégrées au niveau du cerveau. Alors, je ne veux, veux pas rentrer dans les détails de ce schéma, mais en gros, le, le, le message va être traité au niveau du bulbe rachidien, au niveau de ce qu'on appelle le, les noyaux vestibulaires. Hein. Donc, finalement, assez, assez bas hein, au niveau du, du bulbe rachidien. Et donc, euh, la, les informations vont être intégrées à ce niveau là et elles vont être euh, comparées à euh, des modèles intégrés à l'occasion d'expériences antérieures. Hein, C'est la théorie de Rieson. Hein, C'est-à-dire que quand on va se retrouver face à un conflit, le cerveau va interroger sa mémoire et va dire est-ce que je me suis déjà trouvé dans cette situation Comment je fais pour régler cette information discordante entre la vue, l'oreille et la proprioception Et voilà. Donc, le, le, si on trouve, si on arrive, quand on arrive à s'adapter, c'est qu'on a trouvé une solution et finalement, l'amarinage est possible. Hein? Lorsque cette adaptation est impossible, lorsque le conflit perdure, eh bien, on va avoir le tableau mal de mer qui arrive. Le message perçu va être finalement comparé à des messages intégrés à l'occasion d'expériences antérieures. Et finalement, le conflit va naître d'une discordance entre ce qu'on perçoit et ce qu'on avait auparavant enregistré et qu'on n'est pas capable de faire correspondre. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a conflit sensoriel, mais les fonctions supérieures interviennent aussi. Alors, je pense pas que le mal de mer n'est pas un problème de volonté, mais la, les fonctions supérieures comptent. C'est ce qu'on appelle la cognition. Et même si le mot est un peu compliqué, je crois qu'il est très juste et je le garde. Hein. Donc, les fonctions supérieures sont importantes et ça, vous en avez tous l'expérience. Hein. Le cerveau est plus performant lorsqu'on est acteur du mouvement. Quand vous allez être malade en voiture, vous allez conduire. Finalement, quand on conduit, on est beaucoup moins malade, voire on n'est pas malade normalement. Quand vous allez dans le train, vous allez vous mettre dans le sens de la marche parce que vous allez pouvoir anticiper le mouvement. Vous allez voir le, le paysage arriver et vous allez pouvoir intégrer le, le message, anticiper le mouvement. Alors que si vous êtes en sens inverse de la marche, vous êtes passif par rapport au mouvement et vous allez être beaucoup plus gêné. Quand les marins sont parfois, les gens sont tellement malades qu'ils sont prêts à sauter à l'eau. Ce n'est pas qu'ils ont envie de se suicider, c'est qu'inconsciemment, ils savent que s'ils étaient dans les mêmes conditions en train de nager, à côté du bateau, ils seraient moins malades. On a rééduqué dans le service des, des, des, des, des jeunes filles qui faisaient des, des records de traversée d'océan. Elles étaient venues nous voir avant de faire la traversée Cap Horn, pôle sud. Donc, elles étaient, il y avait, je crois, deux, deux Françaises et une, une, une Espagnole. Et donc, il y en avait une dans l'eau et deux qui étaient sur le bateau à côté, en train de se réchauffer, de s'alimenter, de se reposer. Et bien, quelle que soit celle qui était dans l'eau, les deux qui étaient sur le bateau étaient malades. Et c'était celle qui était sur le bateau qui était malade. Donc, on voit bien que l'importance d'être acteur du mouvement, le mot d'ordre, c'est ne pas subir. Et la vigilance est importante parce qu'elle va influencer la régulation de ce système de stockage de vitesse. Ce qui est intéressant, c'est que le stockage de vitesse, on peut le travailler. Hein. Un, un, un acrobate, finalement, à force de faire une figure, il va arriver à trouver son équilibre, alors que vous, euh, sans entraînement, eh bien, vous n'allez pas tenir debout. Donc, il y a un entraînement possible et on peut résoudre un certain nombre de conflits en s'entraînant. Hein. Voilà. Donc, euh, j'aime bien cette figure de Tintin parce que finalement, ce qu'il faut, là, on a trois attitudes. Hein, en mer, la bonne attitude, c'est celle du capitaine Haddock, bien sûr, qui a une stratégie d'anticipation, c'est à dire qu'il va positionner son corps en fonction du mouvement du bateau à venir. Il va positionner son corps de façon à ce que le vecteur gravito inertiel, finalement, il soit moins stimulé et il est en, en avance, un petit peu prêt à réagir à ce qui va arriver. Hein. C'est la bonne position. Milou, il est dans la position du patient malade, du marin malade. Il est dans une, dans une stratégie de stabilisation. Il essaye de ne pas tomber. Il a élargi son polygone de sensation. Il subit le mouvement et il est dans le vertige. Vous voyez, Il n'est pas loin du mal de mer. Bon, Milou, il est, euh, Tintin, il est encore dans autre chose. Il est carrément dans la chute. Mais euh, voilà. Donc, les trois attitudes. Bon, ce qui est intéressant aussi, c'est que finalement, la perception de la gravité ne sert pas seulement à l'équilibre. Elle va être importante pour un certain nombre de fonctions qui font, qui font, qui, qui font référence à la position debout. Hein? Si je suis en bonne santé et que je suis couché, je vais avoir une tension artérielle à 12,8. Quand je vais me lever instantanément, cette pression artérielle va rester à 12,8. Et ça, c'est possible dans le caractère instantané grâce à mon oreille interne qui va modifier le calibre des vaisseaux pour garder la, une pression constante. Après, des relais sont pris par d'autres organes, mais dans l'instant, c'est l'oreille interne qui permet, qui permet ça. C'est la même chose pour la fréquence cardiaque, qui ne va pas varier suivant ma position. C'est la même chose pour ma respiration, qui ne variera pas suivant ma position euh, par rapport à la gravité. C'est la même chose pour ma motricité digestive, hein, qui pourra se faire de la même façon que je sois couché ou debout. Alors, ce, ce système... Ces, ces, ces, ces fonctions biologiques un peu automatiques, elles font partie de ce qu'on appelle, elles représentent ce qu'on appelle le système autonome. Et ce système autonome, il va être régulé par deux grands types de nerfs. Le système parasympathique, que vous voyez ici, hein, qui est représenté finalement essentiellement par ce grand nerf, qui est la dixième crânienne ou, ou dit nerf vague, hein, dont la stimulation finalement hein, intervient sur l'estomac. Euh, les poumons, les glandes salivaires et, et finalement, sa stimulation on va représenter en gros le tableau mal de mer. Hein. Et de l'autre côté, on a donc le système sympathique qui va schématiquement contrecarrer ces symptômes du mal de mer. Ce qui est intéressant, c'est que vous voyez, on voit que ce grand nerf vague, finalement, il prend naissance. Son noyau se trouve au niveau du bulbe rachidien, au niveau où va se, passe, se passer le conflit sensoriel lors des cinétoses. Alors, ce système autonome, comme son nom l'indique, il fonctionne automatiquement sans qu'on y réfléchisse, mais il est en partie régulable. Et c'est ça qui nous intéresse dans le mal de mer également. Je respire sans y penser, mais je peux choisir de modifier ma respiration. Je peux choisir de de respirer doucement et en respirant doucement, je vais modifier ma fréquence cardiaque. Hein je peux aussi modifier mon alimentation. Et vous savez tous ça quand vous naviguez. On fait attention à la façon dont on mange pour être moins malade. Hein je peux aussi Faire attention à me vêtir comme il faut pour pas avoir froid, pour pas avoir trop chaud. Et ça intervient aussi pour réguler mon mal de mer. Je peux gérer ma fatigue et gérer mon stress aussi. On sait que tous ces facteurs sont importants et ils vont agir, intervenir sur le système autonome. Et là, vous retrouvez les quatre F bien connus des marins. Hein, la faim, la fr le froid, la fatigue et la frousse. Hein. Ces quatre éléments, ils sont importants euh, pour arriver à maîtriser finalement les symptômes. Il faut bien les connaître. Alors, ce petit, ce petit, ce petit résumé finalement du mécanisme du mal de mer, euh, il va nous permettre d'organiser un petit peu les différentes solutions qu'on peut proposer et les solutions modernes qu a, que nous avons mis en place à l'Hôpital des armées de Brest, là, depuis une vingtaine d'années, les différentes techniques et notamment de rééducation qu'on peut proposer euh, pour les gens euh, qui présentent ce problème de mal de mer. C'est cette maladie finalement hein, qu'on peut euh, qu'on peut, qu peut considérer comme une, comme une maladie hein, euh, qui est le mal de mer. Euh, donc, on, on peut intervenir à plusieurs niveaux. D'abord, la prévention hein, qui va consister à diminuer la stimulation, ça va, bon, On va voir ce que ça, ce que, ce que ça peut représenter. La sélection des marins aussi, c'est un problème. On va, on va en parler. Après, on peut agir au niveau de l'accéléromètre, de l'oreille interne. Hein, et euh, donc, ça va être essentiellement les médicaments qu'on peut proposer. Ensuite, on va pouvoir essayer d'agir au niveau du conflit sensoriel. Et ça sera toute la rubrique de, de la rééducation de, par rapport à ces conflits sensoriels. On pourra essayer également d'agir sur le système autonome. Hein, et ça va être la gestion des 4 F dont on a vient de dire un mot. Et puis, on pourra également agir sur les voies cognitives, sur les fonctions supérieures, en essayant de développer, d'être euh, acteur du mouvement et de ne pas subir euh, le conflit. Alors, euh, euh, bon, avant, de, avant de parler de ce traitement, un tout petit mot pour re, resituer le tableau que vous connaissez bien. Mais ce n'est pas tellement situer le tableau, c'est surtout donner quelques caractéristiques de l'anopathie par rapport aux autres cinétoses. D'abord pour dire que ce malaise, euh, qui est prof... enfin, ce, ce, ces cinétoses, ces troubles digestifs qui arrivent lorsqu'on est en mer ou dans un, dans un véhicule en mouvement, ils sont... Euh, terriblement désagréable, mais ils sont salvateurs aussi. Hein. Quand, on est, quand on a mangé des champignons empoisonnés, le fait de vomir, c'est quelque chose qui va. Donc c'est une, c'est une, c'est un, un, je dirais, une issue de secours, euh, quelque chose qui est aussi salvateur et qui fait que finalement, peut-être l'homme est encore sur terre et qu'on a pu faire le, le, le tri entre ce qui est un poison et ce qui est comestible. Hein. C'est une qualité finalement que tous les animaux n'ont pas puisque le rat n'est pas malade en mer, mais il n'est pas capable non plus de, de rejeter un poison. C'est pour ça que la société finalement des rongeurs s'organise pour que le rat le plus ancien ou le plus malade teste et puis toute la communauté voit ce qui se passe avant de manger euh, la même chose. Euh, donc, ceci dit, il euh, y a aussi un élément important, c'est que dans le mal de mer, il y a une phase initiale hein, qu'on va dire prodromique, c'est à dire qu'avant de vomir, on va avoir un tableau qui va s'installer, que vous connaissez bien pâleur, sueur, hypersalivation, nausée, maux de tête, bâillement, désintérêt progressif pour l'environnement. Vous connaissez tout ça. Ce tableau, il est aussi intéressant parce qu'il va nous permettre de, de, de réagir à ce moment-là. C'est peut-être déjà un peu tard, mais on a, il va falloir faire quelque chose si on est devant ce type de tableau. Dans, dans le mal de l'espace. Hein, euh, le, les prodromes, cette phase initiale, elle n'existe pas. Les gens vont vomir directement dans le casque, ils passent directement à la phase vomissement. Donc, euh, c'est un signe avant-coureur qui doit être pris en compte. Il faut être attentif euh, quand on est euh, médecin embarqué à ces éléments. Hein. La phase d'état, vous la connaissez tous, malheureusement, je dirais. Enfin, si vous êtes là, c'est que vous y intéressez. Donc, euh, vomissement et prostration, essentiellement. Ce qui caractérise le mal de mer, c'est la durée de la cinétose par rapport à un mal de l'air ou un, un mal en voiture. Les gens vont pouvoir être en mer pendant des semaines. On va, se voir, euh, on va, on va voir apparaître des tableaux de déshydratation qui sont parfois euh, très dangereux et qui amènent à des évacuations, des, des éditroyages de patients. Donc, euh, le mal de mer finalement, a, a, a son caractère de dangerosité à cause de ça. Hein. Et puis, le deuxième caractéristique, c'est ce fait de la marinage qui fait que finalement, au bout de 2, 3 jours, normalement, on trouve la solution et ce n'est pas anormal d'être gêné des 2, 3 jours. Le problème, c'est le patient qui n'a pas trouvé la solution au delà de ces 2, 3 jours. Alors, pour terminer euh, cette phase clinique, un petit peu de tableau de, de, de, de la maladie, euh, deux formes cliniques qu'il faut connaître parce qu'elles sont intéressantes et on les rencontre. Ce qu'on appelle le sopite syndrome, hein, c'est des patients, qui, des marins qui vont déclencher un mal de mer sans signe digestif. C'est-à-dire, Ils n'auront pas de nausées, ils ne vont pas vomir et ça va se manifester par des troubles de l'humeur, un syndrome dépressif. Et ce sont des gens qui vont finalement être apathiques. Ils, vont, euh, ils, vont, ils savent qu'il faut virer de bord. Ils ne vont pas le faire. Ils savent qu'il faut changer de cap. Ils ne le feront pas euh, parce qu'ils n'ont pas la force de le faire. Ils n'ont pas envie de le faire. Or, ils savent qu'il faudrait le faire. Donc, c'est des formes qui peuvent être très euh, masquées et il faut être attentif à ça dans un équipage et savoir euh, dépister euh, ces manifestations-là. Et puis, le deuxième tableau dont vous avez sûrement entendu parler, c'est ce qu'on appelle le mal du débarquement. Alors, ce sont là des patients qui sont pas malades en mer et qui vont déclencher finalement un tableau de mal de terre, hein, c'est à dire qu'ils vont avoir un tableau un peu équivalent au mal de mer, mais qui va pouvoir durer des semaines, voire des mois. Et c'est très invalidant. Hein. Euh, alors, par, enfin, on ne sait pas trop pourquoi, mais ça touche essentiellement une population féminine entre 40 et 60 ans. Le mécanisme, il est différent du mal de mer. C'est très probablement un problème au niveau central de, de gestion euh, de, euh, du, de, du, du stockage de vitesse, de, de, de se réadapter aux conditions terrestres. Et euh, le traitement est très différent aussi, puisque là, ce qu'on proposera finalement, c'est des anxiolytiques, c'est des benzodiazépines pour soulager ces patients. Il faut se méfier, euh, on dira un mot, du, on, va, on va parler des médicaments. Il faut se méfier du scopoderme qui souvent, enfin souvent. Moi, j'ai vu plusieurs fois des patients présenter ce mal de terre à la suite du patch du scopoderme. Donc, attention à ce type euh, de médicament. Tous les médicaments sont intéressants, mais il y a des effets secondaires. Donc, il faut les connaître et euh, s'en prémunir. Alors. Euh, oui, donc, on finit la, les, les formes cliniques et on va aborder les différentes solutions euh, de, de traitement, ce qu'on peut proposer au niveau du traitement. Donc, d'abord, la prévention, eh c'est la, la première des choses à envisager. Euh, diminuer les stimulations, eh bien, ça passe par une amélioration des bateaux. Alors, on est on est capable bon euh, en, en, en, en dans la marine enfin dans, dans les marines professionnelles hein, je dirais on est capable de faire des bateaux sur lesquels un hélicoptère va se poser euh, dans euh, presque je sais pas je dis peut-être des bêtises mais 95 des cas euh, quelles que soient les conditions météo dans l'océan Indien on est sans doute on a peut-être pas assez réfléchi sur l'ergonomie de ces bateaux au niveau des cinétoses et euh, on est resté parfois sur des abacs un peu anciennes. Je vous cite la plus connue, hein, la motion sickness incidence qui remonte aux années euh, 47 d'après-guerre, hein, qui, qui a été établie euh, par la marine américaine. Ils ont mis des marins euh, dans des ascenseurs pendant deux heures. Qui, à qui ils ont fait subir des accélérations différentes. Et puis, ils ont noté le pourcentage de gens qui vomissaient au bout de deux heures. Et à partir de là, ils ont établi des abacs. On peut être plus performant, je pense, avec les moyens qu'on a. Et je pense qu'il y a tout un travail qui est fait actuellement pour essayer de rendre les bateaux plus ergonomiques au niveau des cinétoses, puisqu'on se rend compte que les équipages, ça coûte cher, donc on diminue les équipages. On a des métiers de plus en plus spécifiques, c'est de plus en plus difficile de remplacer les gens. Et en plus, on a souvent des bateaux où euh, les, la possibilité, les baies d'ouverture, la possibilité de voir l'extérieur sont de plus en plus réduites. Donc, ces problèmes des cinétoses, euh, de, de nos pathies, euh, sont importants à prendre en compte dans la conception des bateaux. Le deuxième élément pour diminuer les stimulations, c'est la prise en charge des personnels. Vous savez qu'à partir du moment où on va se rapprocher du centre de gravité du bateau, on sera moins malade. On, a, on constate qu'on a très peu de mécaniciens malades, finalement, alors qu'ils sont dans la chaleur, dans les odeurs d'huile. Finalement, on a peu de gens malades euh, euh, en, en, au niveau des machines. Donc, se rapprocher du centre de gravité du bateau, s'allonger. Vous savez que quand on est allongé, on est moins malade. Pourquoi on est moins malade Eh bien parce que l'accéléromètre le, le, qui est prévu pour percevoir les accélérations horizontales, finalement, il va, être, euh, il va être à la verticale et il sera sans doute plus performant pour percevoir probablement les, les accélérations euh, verticales. Et puis, la dernière solution, eh c'est de s'endormir, de fermer les yeux, mais à ce moment-là, surtout de dormir, mais à ce moment-là, euh, ben, de... on, on ferme toutes les entrées sensorielles et il n'y a plus de solutions pour s'adapter. Alors, le deuxième volet de cette prévention, ça va être le sélection, la sélection des personnels. Et ça, c'est un gros problème. C'est un gros problème en mer, mais c'est également un gros problème en, en, en aéronautique et, et surtout pour les astronautes. On n'est pas capable de déterminer quels vont être les, les astronautes On n'a pas, on pas de, de choses encore fiables pour déterminer quels vont être les astronautes qui seront malades et ceux qui ne le seront pas. Et quand on sait le prix euh, d'une minute d'expérience, on, a, on, a, on aimerait bien pouvoir euh, avoir des, des certitudes là-dessus. Euh, donc, euh, euh, c'est pour ça qu'on voit souvent dans les équipages des, des gens qui, qui ont une certaine expérience revolée, finalement, parce que par expérience, on sait qu'ils qu qu qu qu seront supportés ce genre de, de conflit donc c est, c est, cette, cette sélection euh, elle, est, elle est importante pour les marins professionnels hein. euh, on voit un certain nombre de de marins, enfin de, de personnes se lancer dans des études longues avec des, des, un, un gros effort personnel pour arriver à, à, à obtenir des qualifications. Et puis finalement, quand ils se retrouvent sur les bateaux, eh bien, ils sont incapables de faire leur métier. Et c'est euh, quelque chose de très difficile à vivre pour la personne. C'est aussi quelque chose de difficile à accepter pour une société parce que ça représente un coût financier pour tout le monde, ces formations, et ça serait bien de pouvoir présélectionner les gens et savoir ce qu'on peut leur demander à l'avance. Alors, le, le but, c'est pas tellement de dépister les marins qui présenteront un mal de mer parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont malades lors des premiers euh, contacts avec le, le bateau. Et puis finalement, qui samarinent. Le problème est plus compliqué que ça. Ça serait de déterminer les gens qui sont incapables de s'amariner. Et là, la difficulté est encore plus grande. Probablement parce que le problème se situe à plusieurs niveaux, comme on a pu le voir au niveau de la physiopathologie. Il y a tellement d'étages que finalement, les choses sont, sont complexes à évaluer. Alors, dans cette recherche de la, de la sélection des personnels, plusieurs hypothèses ont été émises. On a évoqué d'abord l'hyperréflexivité vestibulaire. On s'est dit les patients qui ont une oreille interne très sensible à toute accélération, ceux là sont sans doute plus malades. On s'est rendu compte avec les tests qu'on avait que ce n'était pas vrai et que finalement, ce n'était pas un critère, un critère sélectif euh, valable. La deuxième hypothèse émise, c'est que finalement, ce fil à plomb qu'on a dans l'oreille, ils seraient pour certains asymétriques. Il y aurait des patients qui auraient une asymétrie qu'ils arriveraient à compenser euh, en, sur Terre. Et lorsque les conditions des conflits sont plus compliquées, finalement, le cerveau n'arriverait plus à compenser et il seraient plus facilement malade. Alors, ça avait été mis en évidence par les japonais à partir d'études de poissons, finalement, qui étaient en eau profonde, qui mettaient en eau euh, plus superficielle en faisant varier les pressions auxquelles ils étaient soumises. Ils avait l'impression que certains poissons présentaient un tableau mal de mer. Je ne sais pas trop comment on peut dire qu'un poisson a le mal de mer, mais bon. Et en, en, en les disséquant, ils avaient constaté que ces poissons avaient une asymétrie de la masse autolytique. Hein, chez les poissons, on n'a pas ces petits euh, cristaux de, de, de calcium qu'on peut trouver dans l'accéléromètre dans le vestibule humain. C'est des, des masses calcaires, finalement, qu'on peut peser. Et on s'était rendu compte qu'il y avait une asymétrie. Mais cette, asymétrie, cette, cette, cette fonction autolytique, on peut l'explorer euh, euh, chez l'humain et on n'a pas noté de différence significative euh, chez les gens qui étaient malades. La troisième hypothèse, c'est la dépendance visuelle. Il y a des gens qui vont construire leur équilibre essentiellement sur l'information visuelle. On a tendance à dire que ces gens là, finalement, sont plus sensibles aux cinétoses. Alors, c'est probablement vrai pour des cinétoses terrestres, puisque le conflit, finalement, il varie suivant le mode de transport. On peut considérer que dans le train, ce qui rend malade, c'est le défilement du paysage et que finalement, ces gens-là vont être peut-être plus sensibles à ce type de conflit. En mer, on n'a pas trouvé de, de, de dépendants visuels. De, on n'a pas trouvé cette population particulièrement euh, touchée euh, par le mal de mer. La troisième hypothèse, c'est des gens qui seraient vagotoniques. Il y a des patients qui ont donc un nerf vague qui est peut être plus facilement stimulable, qui vont faire des syncopes vagales qui, à la vue du sang, vont tomber dans les pommes, vont être donc plus sensibles aux syncopes vagales. Finalement, ça a été évoqué par certaines équipes. Nous, dans les études qu'on a pu faire sur Brest, on n'a pas pu mettre en évidence que cette population de vagotoniques était plus sensible au mal de mer. C'est certainement des gens, des, des, des, les marins malades en mer, c'est probablement des gens qui ont une émotivité un peu supérieure aux autres. On a l'impression que c'est des éponges à toute, euh, à toute euh, information extérieure, sensorielle. Donc, il y a sans doute un niveau d'émotivité qui est plus important que euh, chez les marins à mariner. On est en train de, de, de, de faire une, une étude là-dessus dans le service, en comparant une population de marins malades et de marins non malades. Et on se rend compte que les marins malades sont souvent plus émotifs. Et puis, bien sûr, on se rend compte que quelqu'un qui est malade en voiture sera plus facilement malade en mer ça se comprend puisque le conflit est déjà mal géré en voiture et qu'il est plus complexe en mer, plus important. On comprend qu'il soit plus malade, mais euh, qu'il soit malade aussi en mer. Mais ce n'est pas un critère aussi qui permet de déterminer de façon fiable et euh, satisfaisante une population de gens plus fragiles. Voilà, donc on n'a pas de facteur prédictif fiable. Il n'y a pas de sélection possible, d'où l'importance du traitement. Alors, ce traitement Bon, il est, il a plusieurs facettes. Vous connaissez euh, le traitement médical. Je vous rappelle quand même quelques petites choses. Hein, la première fa famille de médicaments à utiliser, c'est les antihistaminiques H1 dits de première génération. Hein, ce, sont des, des, ce sont des produits qui vont euh, intervenir sur le système parasympathique et qui vont freiner la stimulation du nerf vague. Hein, le problème, c'est qu'ils agissent sur l'ensemble du cerveau. Ils passent euh, la barrière, barrière euh, ménagée et ils vont agir sur l'ensemble du cerveau, ce qui entraîne des effets secondaires que vous connaissez bien, avec une somnolence, euh, un, une difficulté euh, de, à se concentrer et euh, essentiellement. Hein. Alors dans cette famille, on a donc le mer calme qui est le plus utilisé par les professionnels de la mer, le diménhydrinate, hein, qui est également présent dans la dramamine et la le nausicalme. La deuxième famille, c'est la diphénidramine avec la notamine, qui est peut-être plus utilisée chez les enfants à partir de euh, 6-8 ans. Et puis, la girax, qui est moins connue, mais qui a également l'AMM pour les cinétoses. Hein? Alors, il y, y a un produit que vous connaissez peut-être qui est très prisé par les coureurs au large, hein, qui est la cynarisine ou stugéron, hein, qui semble... Euh, alors, enfin, à écouter les marins le plus efficace des antihistaminiques. Il n'est pas commercialisé en France. Euh, il a été il y a, a peut-être une, une trentaine d'années sous le nom de sureptile. Il était proposé pour les troubles cognitifs, c'est-à-dire les troubles de mémoire des personnes âgées. Hein, il est utilisé dans beaucoup de marines, notamment dans la marine anglaise. Il est vendu en, en, en Espagne, en Belgique, en Angleterre. Euh, Ce n'est pas un produit... Euh, Complètement anodin. Hein. Il y a des, il y a des, il y a la possibilité d'avoir des, des, des syndromes parkinsoniens, des troubles neurologiques, donc des dépressions. Donc, il faut certainement pas l'utiliser au-delà de 28 jours. Hein. Ça, c'est des prises quand même qui doivent rester ponctuelles. De toute façon, tous ces médicaments, c'est toujours mieux de les tester, même ceux qui sont que j'ai cité auparavant, de les tester avant de prendre la mer, hein. parce qu'on est, on peut avoir un certain nombre d'effets secondaires, donc c'est toujours mieux de tester euh, ces produits avant de se retrouver euh, dans les, en conditions réelles sur les bateaux. Voilà. Bon, il y a d'autres molécules qui n'ont pas la MM, qu'on peut être amené à utiliser, mais euh, bon, c'est très discuté. Alors la deuxième grande famille de, de, de médicaments, c'est l'atropine, notamment la scopolamine, qui est utilisée en France sous forme de trim transdermique, appelée scopoderme. Voilà. Donc là aussi, c'est un produit qui a un puissant effet anticholinergique et qui va agir aussi en inhibant le système parasympathique et finalement le nerf vague. Alors c'est un produit qui paraît quand même. L'expérience que j'en ai, qui est sans doute plus efficace encore que les antihistaminiques. Pour la plupart des patients, maintenant, il y a des variations. Hein. Euh, il y a un monsieur Taylor qui me dit qu'il était très aidé par la marzine à l'époque. Donc, ça dépend des patients, mais la plupart des gens euh, euh, sont quand même plus aidés par ce type de de, de médicaments. Le problème, c'est qu'il n'est pas très maniable. Hein, Ce n'est pas un produit qu'on peut utiliser pour une sortie en mer puisqu'il va être efficace après avoir été mis en place euh, 12 heures. Donc, on va le poser 12 heures après, il va commencer à agir. Il va agir pendant trois euh, jours et puis il va rester efficace les, les 12 heures après avoir été enlevé. Donc, c'est quelque chose qu'on peut utiliser sur une croisière d'une semaine ou euh, sur des voyages plus longs. Avec cette possibilité toujours d'effets secondaires, notamment, je vous rappelle ce que je disais tout à l'heure au niveau du mal de terre. Euh, il y a aussi des effets secondaires bien connus avec une sécheresse de bouche de toutes les muqueuses, des troubles de l'accommodation visuelle une somnolence, une accélération du rythme cardiaque. Donc, il y a un certain nombre d'effets secondaires et de toute façon, tous ces produits, on va en dire un mot en, en fin d'exposé, mais ils sont intéressants pour des sorties ponctuelles. Mais quand on est en mer 100 jours par an comme un professionnel, finalement, tôt ou tard, on est confronté à des problèmes d'effets secondaires et on ne peut pas. On peut pas faire régler. On peut pas régler ces difficultés simplement avec ces médicaments en prenant ça tous les jours. Alors, il y a des produits qui sont plus spécifiques finalement au niveau des symptômes, c'est à dire au niveau du vomissement seulement. Ce sont donc les antivomitifs classiques avec le primpérant hein, qui est un neuroleptique là aussi qui peut avoir des effets secondaires de type maladie euh, de Parkinson, un petit peu les mêmes tableaux, des hein, tremblements. Donc, attention, euh, il faut les tester avant. Le Vogalène qui a l'intérêt d'avoir une forme orodispersible hein, qui fond dans la bouche. Et puis le vogalib qui, je crois, est en, en vente libre aussi, qui peut être qui peut être proposé, mais qui, qui n'agiront pas sur la maladie, mais simplement qui vont agir sur le, le centre du vomissement et empêcher le vomissement. C'est déjà pas mal. Alors, les autres solutions, euh, je les aborde euh, un peu rapidement. L'homéopathie avec oculus indicus, que vous connaissez peut être, qui me paraît intéressant chez le petit enfant, parce qu'il peut être donné euh, dès le jeune âge. Hein ce qui n'est pas le cas des, des antihistaminiques que je viens de citer. Euh, L'acupuncture avec le point P6 au niveau du poignet qui peut être comprimé de façon mécanique ou électromagnétique, hein, qui, qui, qui va comprimer le, le, le, le point qui correspond au vomissement. Hein, vous avez tous entendu, entendu parler aussi des lunettes à niveau liquide hein, que je représente ici, hein, qui ont pour but de, de synchroniser finalement l'information visuelle visuelle et l'information le, le, au niveau de l'oreille interne. Euh, bon, euh, en fait, on n'a pas pu, on n'a pas pu les tester dans la marine parce que les ophtalmos nous ont interdit de les, de les proposer, considérant qu'ils considéraient que finalement, on réduisait le champ visuel et que ça posait un problème de sécurité en passerelle. Donc, c'est quelque chose dont n'a pas pu. On n'a pas pu tester ces produits. Voilà. Et puis, les, les hollandais aussi. Avec l'équipe de BOSS, que je cite ici, qui travaille, qui ont travaillé, qui ont fait des études sur des fonds d'écran d'ordinateur finalement, qui reproduit la ligne d'horizon extérieure de façon à, à essayer de favoriser un ancrage visuel sur un point fixe extérieur euh, qui soit valable. Hein voilà. Alors, à côté de, de ces médications, eh bien, ré, il y a la rééducation du conflit sensoriel auquel on n'est on on est plus particulièrement impliqué à Brest, puisqu'on a, on a développé ces techniques euh, euh, sur Brest. On est un petit peu les précurseurs dans ce domaine euh, depuis une vingtaine d'années. Hein. Donc, le but, c'est de favoriser l'adaptation centrale en choisissant des conflits entre l'œil et l'oreille qui posent problème en mer. Hein. Alors, euh, je vous présente là ce qu'on qu a fait euh, finalement, ce qu'on qu a commencé à proposer il y a une vingtaine d'années, ce qu'on appelle des exercices optocinétiques, une rééducation optocinétique. Alors, si vous voulez, pour arriver à, à voir euh, la, le patient, euh, il y a un peu de lumière, mais normalement, ça se fait dans l'obscurité complète. Hein, et euh, ce sont des exercices qui étaient proposés au départ pour euh, les dépendants visuels, les personnes âgées. Hein, les personnes âgées, finalement, se mobilisent peu, restent dans leur fauteuil et finalement, il y a peu d'accélération et elles se servent plus tellement de leur vestibule. Et donc, elles vont, elles vont construire leur équilibre beaucoup sur l'information visuelle. Elles sont finalement dépendantes visuelles. Et quand la vue baisse, eh bien ces gens-là vont tomber. Et donc, on les rééduque en leur proposant, euh, finalement, ce type d'exercice où on va, on, va faire, euh, on va faire défiler une illusion de mouvement visuel. Elles vont être obligées de se raccrocher à l'information vestibulaire pour tenir debout, interroger leur vestibule et euh, euh, utiliser à nouveau leur vestibule pour pouvoir euh, tenir debout. Donc, on a utilisé ce principe en essayant de sensibiliser le vestibule à travers une stimulation visuelle plutôt horizontale avec des, une faible fréquence, une grande amplitude et euh, prolongée dans le temps de façon à reproduire finalement les mouvements de la houle. Alors, euh, d'abord, comme vous le voyez ici, et puis ensuite avec des mouvements de tête pour aggraver le conflit et puis ensuite, en travaillant sur une, un, un tapis mousse ou une planchette instable de façon à diminuer les entrées proprioceptives et aggraver progressivement le conflit. Alors, on s'est rendu compte qu'on avait des résultats intéressants. On a publié euh, des études sur 100, 100 patients rééduqués et on améliorait. Vous voyez là, on fait pencher la tête de la dame. On améliorait souvent les gens dans un peu plus de 70% des cas. Il restait une maladie résiduelle significative, mais on améliorait quand même bien les gens. Et donc, on s'est un petit peu lancé dans l'aventure et on a gardé ce type de rééducation, en fait, pour tout ce qui est cinétose terrestre, puisque, comme je vous ai dit, finalement, les accélérations euh, en voiture et surtout en train ou en car sont peut-être peu importantes. Et c'est finalement plus le défilement du paysage qui est en cause. Donc, on est peut-être plus dans un conflit de type cinétose terrestre. Donc, on est resté sur ce type de rééducation pour tout ce qui est euh, mal de voiture et mal de train. Voilà. Alors, on, pour le mal de mer, on, on, a, on a développé euh, une quelque chose de plus spécifique en essayant euh, d'optimiser la rééducation, en créant des conflits sensoriels plus près, euh, de la ouais, voilà. plus près de la réalité maritime. Et comme je vous disais, quand on interroge les marins, on se rend compte que le mouvement le plus gênant, hein, c'est ces mouvements de piston. Hein, donc, on a essayé de reproduire ces mouvements de piston hein, de, sur une amplitude d'un mètre 40 de façon à ne pas travailler sur la proprioception. Le patient est assis pour qu'il ne se serve pas de ses jambes finalement, mais pour stimuler l'oreille interne. Hein. Voilà. Et donc, si vous faites la stimulation comme ça, simplement sans euh, sans message visuel, ben vous n'arrivez pas à gêner les gens parce que les gens vont se raccrocher au point fixe extérieur et finalement, vous n'arrivez pas à les gêner. Donc, c'est important de proposer une, un, une information visuelle en cohérence avec le mouvement hein, à travers donc un scénario euh, sur, euh, sur lunette numérique comme vous voyez ici. Alors. Le but, ce n'est pas de faire un simulateur de navigation hein, parce qu'on sait bien, finalement, il n'y aurait qu'à mettre les gens sur les bateaux et on voit bien qu'ils n'y arrivent pas. Le but, c'est de choisir un conflit qui nous paraît poser problème et euh, d'essayer de, d'aider le patient à progresser dans la résolution de ce conflit. Un peu encore une fois, comme un gymnaste ou un patineur, à force de faire une figure, ben, finalement, arrive à faire des choses qu'il n'arriverait pas à faire sans entraînement. Alors, on a, on a, on a travaillé donc, euh, hein, sur ce prototype qu'on a appelé euh, euh, Nausicaa. Hein. Euh, est ce que oui? Donc, en, en, en. prenant des mouvements réels de pilonnement, vous voyez, vous voyez à, à droite là euh, des mouvements réels qui sont des mouvements que nous ont donné la Direction générale de l'armement, la DGA, hein, des mouvements de bateaux hein, qui sont des mouvements réels. Hein, euh, avec une information euh, visuelle hein, qui correspond à, à la, au déplacement euh, que subit euh, le patient. Euh, L'application visuelle a été faite par l'école euh, d'ingénieurs de Brest, le CERV, hein, le Centre européen de réalité virtuelle, et puis la coordination a été faite à l'aide de professeurs de, de, de, professeur de l'école navale, professeur Billard, et, et puis euh, c'est la société actrice de Brest, hein, qui a conçu euh, ce prototype. Hein, donc, euh, euh, on, peut, euh, on peut faire varier euh, l'amplitude de la plateforme de façon progressive, de façon à petit à petit obtenir une, une habituation. Hein. On peut euh, modifier les accélérations, modifier le, le paysage. On peut faire des ciels très sombres ou euh, plus clair, on peut s'approcher. Il y a des bouées, on peut s'approcher. Vous voyez qu'on a essayé, on, on, est, on, on essaye de faire travailler la rétine périphérique en ayant des images euh, pratiquement au ras de l'eau pour qu'on ait vraiment cette sensation de mouvement importante et qu'on puisse faire travailler l'ensemble de cette rétine périphérique. Alors bon, euh, finalement, bon, de façon un peu théorique, on pourrait concevoir un, un entraînement sur mesure hein, à partir des, des, des, des, des, des caractéristiques d'une coque de bateau, de la course qui va être faite, des conditions météo. On pourrait reproduire exactement le mouvement du bateau et euh, rééduquer le, le marin sur ce type de mouvement. Voilà, donc le protocole qu'on propose se fait en, donc, commence par un bilan initial, bon, on reçoit le patient, un ORL reçoit le patient, il euh, le, le, y a un bilan qui est fait pour évaluer la stratégie d'équilibre du patient, vérifier qu'il utilise bien l'ensemble de ses entrées sensorielles, qui n'est pas dépendant visuel, qui ne va pas euh, favoriser euh, plutôt l'information vestibulaire, on vérifie qu'il y a une certaine cohérence dans l'ensemble de sa stratégie d'équilibre. On va ensuite euh, explorer les deux oreilles internes, les accéléromètres, vérifier que la réponse est bien symétrique. En fonction de ça, on adaptera la rééducation à chaque cas. Cette rééducation, elle se fait en 10 séances de 20 minutes chacune. Hein, le but, ce n'est pas de, de rendre malades les gens, mais c'est de les gêner, d'arriver à, à si, si le patient est malade. Ben on peut être obligé d'arrêter, donc essayer de les gêner et de progresser petit à petit euh, avec des conflits toujours plus difficiles pour arriver à améliorer l'adaptation et arriver à obtenir une progression dans cette habituation. Et puis, dans l'idéal, c'est de faire une ou deux séances par semaine. Parfois, on a des gens qui viennent de loin. Donc, on fait une séance par jour sur deux semaines, jamais plus. Voilà. donc ce nouveau, ce nouveau euh, cette nouvelle machine, je dirais ce nouveau protocole. Il est en place, ce prototype, il est en place donc, dans le service de l'hôpital des armées de Brest depuis janvier 2017. Hein, il est ouvert à tous. Hein, l'hôpital des armées est ouvert aux militaires, mais également à tout, toute personne euh, civile. Euh, on n'a on a pas, pas beaucoup de recul parce qu'on est exigeant euh, sur les, les réponses des gens. On attend que les gens aient réellement fait un mois de navigation pour avoir un avis fiable. Donc on n'a pas énormément encore de réponses. Mais on a quand même l'impression qu'on améliore de façon plus significative les patients par rapport à la technique optocinétique. Et surtout que la maladie résiduelle est beaucoup moins importante et beaucoup plus limitée qu'avec l'ancien système, la rééducation optocinétique. Ce sont des rééducations où, par définition, il n'y a pas d'effet secondaire, ce qui n'est pas le cas des médicaments. Et au pire, on perd son temps, nous et le patient, mais c'est naturel il n'y a pas d'effet secondaire on fait appel finalement à ce qu'on appelle la plasticité neuronale, c'est-à-dire que ce qui est intéressant, on a l'impression qu'on retrouve ça avec cette plateforme, mais on l'avait on l'avait largement mis en évidence avec l'optocinétique ce qui est appris n'est jamais oublié. Finalement, c'est un peu du même ordre que l'apprentissage de la bicyclette. Quand vous avez appris à faire du vélo, si vous ne montez pas sur le vélo pendant 15 ans, eh bien, vous savez vous, vous toujours faire du vélo. Donc, ça arrive que les gens naviguent pendant deux, mois, deux ans. Ils vont avoir un poste à terre pendant 18 mois. Ils vont renaviguer euh, deux ans. Il y a une appréhension. Ils viennent faire une ou deux séances. Et finalement, quand on les reprend, on les reprend prend au même niveau que ce qu les, que le niveau où on les avait laissés à la fin de la rééducation. Donc, c'est ce qu'on appelle la plasticité neuronale. Et puis, ça peut avoir aussi un intérêt au niveau ergonomique parce que peut être qu'on peut améliorer les ABAC en, en, à partir d'accélération euh, qu'on peut mettre en place sur ce type de prototype. Alors, pour autant, on ne prétend pas guérir tout le monde. Il hein. euh, y a des, y a des patients. Euh, on n'a pas que des bons résultats. La plupart du temps, encore une fois, c'est positif, mais il y a probablement des conflits sensoriels qui sont autres et qu'on qu n'a pas encore bien définis. Et puis, il y a peut être des gens qui sont incapables de s'adapter. Et euh, bon, il y a encore plein de choses à inventer euh, dans ce domaine. Voilà. Alors, on complète euh, ces séances de rééducation par une séance de groupe. Alors, on ne peut pas en faire 36 parce qu'il y a déjà il y a déjà les 10 séances de rééducation, mais je fais toujours une séance de groupe et je commence par expliquer ce que je vous ai fait un petit peu au début, le mécanisme du mal de mer. Pourquoi on est malade? Je crois que c'est très important en médecine de comprendre ce qui arrive pour arriver à guérir et notamment dans ce type de pathologie. C'est pareil dans les vertiges. Quand on est capable d'expliquer aux gens ce qu'ils ont, eh bien, c'est plus facile à eux de se prendre en charge et d'arriver à, à, à résoudre les, les difficultés. Donc, on va travailler d'abord sur le système autonome. Hein, en, en gérant la respiration, hein. quand on va utiliser son diaphragme pour respirer, eh bien, on ne pourra pas l'utiliser pour vomir et pour vomir, c'est indispensable de mobiliser son diaphragme. Donc, on va essayer, on va, on va apprendre au patient à respirer avec son diaphragme, un petit peu comme on apprend euh, lors des séances de préparation à l'accouchement. Hein. Euh, c'est ce qu'on appelle le gate control. Hein. Quand un enfant se blesse, se fait mal, se tape, vous allez frotter la zone. Pour le soulager, qu'est ce que vous faites quand vous frottez la zone? Eh bien, vous saturez les récepteurs euh, sensitifs et finalement, on vous diminuez la douleur. Eh là, c'est pareil. Il faut saturer les récepteurs, euh, les, les récepteurs moteurs du diaphragme et les utiliser pour respirer de façon à ce qu'ils ne soient pas utilisables pour vomir. Mais ça nécessite un entraînement. Donc, on montre aux gens et tous les jours, il faut qu'ils répètent l'exercice pour que ça devienne un automatisme quand ils sont en mer. La gestion, euh, le, la nutrition est importante aussi. Hein. Euh, un, un voyage en mer, ça se, enfin, un, une navigation, ça se prépare quand on est malade. Hein? Bon, on sait qu'il faut lester un petit peu l'estomac, sans doute ne pas mettre trop de volume, mais avoir l'estomac un petit peu lesté. Surtout éviter l'hypoglycémie parce que l'hypoglycémie est source de, de, de nausées et de vomissements. Donc, s'alimenter euh, avant avec un régime sans doute pauvre en histamine. Donc, attention à tout ce qui est charcuterie, euh, poisson fumé, euh, euh, fromage un peu fort. Éviter aussi tout ce qui est alcool. Euh, excitant, tabac, bien sûr, mais surtout café hein. et puis peut être faire une petite cure de vitamine C. Il y a des articles qui montrent que la vitamine C peut aider. On peut prendre les, la semaine qui précède un comprimé de vitamine C. Euh, et puis pendant la navigation, eh bien euh, savoir fragmenter son alimentation, s'hydrater surtout régulièrement. Alors moi, je conseille toujours d'utiliser finalement les boissons euh, lyophilisées qui sont proposées dans les sports de fond, dans les, dans les, dans les magasins de sport, hein, quelque chose qui soit nutritif. Bien sûr, sans anabolisant, mais nutritif avec du magnésium, du calcium et puis sans doute un parfum agréable, soit menthe, soit citron et avoir sa gourde à côté de soi et puis s'hydrater régulièrement. Alors, les marins aiment bien le Coca Cola. Je ne sais pas pourquoi. Probablement, c'est sucré, ça nourrit, euh, mais les boissons gazeuses ne sont peut être pas tellement conseillées. Mais vous voyez, il y a encore des, des choses qu'on ne comprend pas bien. Mais cette, cette gestion de l'alimentation est importante. Il faut se préparer à la navigation. Ensuite, bon, bien sûr, l'habillement est important aussi, savoir ne pas être engoncé dans ses habits, avoir une certaine aisance, ne pas avoir trop chaud, ne pas avoir trop froid. Il y a une société du nord de la France, une start-up qui s'appelle Where is Mindbot, qui propose notamment au salon nautique régulièrement des habits qui sont dérivés, je pense, des habits sportifs, qui permettent de gérer cette thermorégulation finalement de façon intéressante. Tous les moyens sont bons. Je crois qu'on n'a pas le droit de faire l'impasse sur quelque chose. Donc à chacun d'expérimenter tout ça et puis de le mettre en pratique. La relaxation aussi, on travaille un petit peu la relaxation à travers une relaxation euh, musculaire directe. Hein? Euh, on a dit tout à l'heure que ces patients étaient souvent des gens anxieux. Donc, c'est important de gérer son, son anxiété et de prendre du temps pour se relaxer. Et ça aussi, ce sont des exercices à faire tous les jours pour se préparer et que ça devienne un des automatismes. Et puis ensuite, il y a l'entraînement cognitif. Alors, on, on se base beaucoup, nous, dans les forces armées, sur ce qu'on appelle les tops, les techniques d'optimisation des potentiels, qui sont des techniques qui permettent aux combattants, finalement, de récupérer dans un temps réduit, et de se concentrer sur une action à mener, de mettre toute son énergie et toute, toute sa, toutes ses compétences sur un geste à faire qui soit le plus automatique possible. Euh, donc, on a essayé de... de, de, de de décliner ça euh, au niveau des cinétoses. donc euh, euh, être acteur du mouvement, hein, vous savez tout ça, essayer de s'intéresser à la marche du bateau, c'est important quand on est euh, plaisancier, gérer son écoute, prendre la barre, euh, c'est important, euh, s'intéresser à la marche du bateau. Les entrées sensorielles sont importantes aussi. Je, je parlais tout à l'heure avec une dame qui me disait que quand elle était sur le bateau, elle chantait. Et finalement, le fait de chanter, ça l'aidait. Ben, c'est connu, hein, le, les chants marins, c'est quelque chose qui aide. Alors, c'était entraînant sans doute, mais euh, la musique et, et d'abord le chant, bon, ça permet de, de, de mobiliser son diaphragme. Mais la musique est quelque chose qui va aider. Euh, sans doute par les fonctions supérieures, par la cognition, le fait, si vous avez la possibilité d'avoir un baladeur et puis d'écouter une musique qui vous est agréable, c'est quelque chose qui peut aider. Euh les bruits du bateau ne sont pas gênants en soi. Le bruit de chaîne dans un puits, c'est quelque chose qui va pas gêner. Dans notre prototype, on a, sur ICA on a une application auditive qui permet de reproduire les bruits du moteur du bateau dans la houle. Finalement, on l'a abandonné parce que ça n'apporte rien au niveau de la rééducation. Mais un message auditif agréable est quelque chose qui peut aider. Euh, l'olfaction, vous savez que aussi l'olfaction est importante. Les odeurs de gasoil, les odeurs de cuisine sont parfois difficiles à supporter. Les marins pêcheurs, euh, pour casser euh, les odeurs, euh, vont mettre de euh, certains mettent de, euh, du, du, du, du vick, hein, de la menthe, de pommade à la menthe sur la lèvre supérieure pour casser les odeurs de poisson dans les cales. Hein, on ne sait pas pourquoi, mais euh, cette, cette odeur de menthe poivrée est quelque chose qui aide. Hein, L'olfaction est directement reliée au centre du vomissement et il faut savoir s'en servir. Alors, euh, quand on peut, hein, ça peut être un bonbon à sucer, ça peut être euh, de l'alcool de menthe, euh, parfois, peut être ou, ou, ou à, euh, essayer d'avoir ce type de parfum si possible. Euh, C'est quelque chose qui peut aider. Voilà. Et puis, euh, on développe aussi la notion d'imagerie mentale positive. Hein, vous savez que... Euh, c'est important, il y a des phénomènes de défense qui sont normaux je voyais, j'ai eu l'expérience de jeunes qui sont euh, marins professionnels et qui, euh, finalement, la veille du départ, en fonction de la, du bulletin météo, sont capables de développer un mal de mer. Oui. Il y a des phénomènes. Un enfant qui a mis la main dans le feu une fois, la deuxième fois, il, est, il, il appréhende de la mettre parce qu'il sait ce qu'il attend. Donc, ce sont des moyens de défense qui sont normaux, mais qui peuvent être poussés à l'excès et qu'il faut savoir combattre peut être pour arriver à maîtriser euh, aussi les fonctions supérieures. Euh, je vois, euh, j'avais un exemple d'un jeune qui était dans l'équipe de France de, de voile sur des rivers et lui, quand il sentait le mal de mer venir, il se mettait dans l'ambiance d'une régate gagnée. Et dans cette grande joie de gagner sa régate, il arrivait à maîtriser les choses à travers ça. Je crois que pas, ça, ça se respecte. Hein. Euh, un autre monsieur, finalement, quand il avait à rentrer dans sa, dans son, dans sa cabine, eh bien, il, il pensait au bon verre de whisky qu'il allait le boire le soir chez lui. Et ça l'aidait à tenir le temps qu'il fallait pour faire son point. Euh, une autre dame, euh, qui, bon, son mari aimait bien pêcher et ils étaient euh, à, à, à l'encre flottante. C'est terrible là, quand on est dans le clapot, là, euh, à la mitraillette. Et elle, pour tenir, finalement, elle se plongeait dans un roman. Elle lisait un roman, elle s'échappait de ce qui se passait et elle arrivait à tenir en lisant. Alors qu'on sait que c'est une des dernières choses à faire, mais elle arrivait tellement à s'échapper de ce qui se passait que elle maîtrisait son mal de mer. Donc moi, je dis toujours aux patients, le mal de mer, c'est terrible. Pourquoi vous y allez encore? Qu'est ce qui fait que vous y allez encore? Eh bien, ce qui vous pousse à y aller, ça peut être le goût de l'aventure, l'amour d'une personne, le plaisir d'un métier, le sport, ce qui vous fait retourner sur le bateau ou la pêche et bien c'est ça qui doit venir en avant et ça ça se travaille aussi faire un scénario à travers différentes entrées sensorielles et ce scénario se le ré, je dirais se le réciter se le remémorer tous les jours pour que ça vienne prendre le dessus sur des idées négatives voilà bon pour terminer je dirais que l'avenir eh bien c'est sans doute dans euh, l'optimisation de la rééducation en adaptant la rééducation au, co au conflit causal qui est différent suivant chaque type de cinétose. Là, je vous présente un simulateur de navigation aérienne qui est à, à, dans le sud ouest à Mont-de-Marsan. Hein, donc, on, on, on a des simulateurs qui sont capables de reproduire les, les différents conflits. Donc, c'est important de, de savoir la nature du conflit pour essayer d'aider les gens à travers une rééducation, prendre en charge le patient dans sa globalité. Ça, C'est une notion importante. Les gens ne sont pas simplement une oreille montée sur patte Il y a toute une personne derrière, il y a toute une histoire. C'est important d'en tenir compte et puis former les accompagnants. Moi, quand j'ai des quand j'ai des plaisanciers, j'aime bien avoir le conjoint qui est là euh, parce qu'ils se rendent compte de ce qu'on va faire, qui participent à la rééducation finalement en proposant des sorties qui soient ludiques dans des conditions météo euh, favorables pour donner confiance à la personne. Pareillement pour les professionnels de la mère je crois que c'est important que les infirmiers ou les médecins soient formés à isoler un patient malade, à savoir l'aider à respirer, à savoir avoir une certaine compassion pour qu'il se redresse, je dirais psychologiquement. C'est terrible. On est comme une comme une serpillère, comme un, on est complètement détruit. essayer de les aider à reprendre le dessus et à gérer les médicaments qu'on peut leur proposer. Voilà, en conclusion, je dirais que le mal de mer, finalement, ce n'est pas, pas une fatalité. Je crois qu'actuellement, il y a quand même un arsenal thérapeutique qui s'est développé, qui peut être intéressant. On n'a pas la prétention de guérir tout le monde, mais souvent, quand même, on peut améliorer les gens. Le traitement médical, il garde tout son intérêt pour des gens qui vont faire de la navigation de façon occasionnelle. Il ne règle pas tous les, tous les problèmes. Il y a des effets secondaires, mais je pense qu'il garde son intérêt. Euh, encore une fois, quand on est en mer 100 jours par an, ce n'est certainement pas la solution. Il faut que ça soit des, une prise ponctuelle et vraiment limitée pour limiter ses effets secondaires. La rééducation, elle est importante pour les professionnels de la mer, pour les, les plaisanciers réguliers en échec thérapeutique. Là aussi, on ne prétend pas guérir tout le monde. Et euh, le, ça présente quand même, c'est assez euh, chronophage pour les équipes et puis pour les patients aussi. Donc, ça n'a pas que des avantages hein, voilà, sur le, le service. On a mis en place une consultation spécialisée sur les cinétoses. On, on prend en charge à peu près une centaine de patients par an. Euh, on essaye, on les reçoit donc euh, tous personnellement en consultation médicale. Et puis, en fonction du bilan, en fonction de la personne, on essaie de proposer une rééducation adaptée à chaque cas. Merci pour votre écoute. Thank you.